Les touristes prennent le ferry d'assaut. Sur le banc, tu laisses soupirer ton impatience. Dans ta bulle, tu ignores tout de l'immense bouillonnement de mon être.